Oui quoi, on est en train de faire un, on est en train de faire des crêpes, des galettes et bon, ça n'empêche pas qu'on peut prendre un peu de bon temps. Mais ça c'est juste en face de l'atelier. Claude, Claude là-bas et ici Géraldine. Comment on dit Géraldine. Super. Voilà, ben les crêpières sont derrière les rochers là-haut, là, le bout de bâtiment, c'est juste derrière. Bon, trois jours, donc on a partagé euh, ces trois journées à faire des crêpes, des galettes, à élaborer des trucs, etc. Euh, ben je vais commencer par toi, Claude. Euh, tu es venu dans ta belle tenue blanche de cuisinière, tu as bien suivi les recommandations. Euh, voilà, donc euh, ton projet, c'est quoi et quand et... Voilà, est-ce que, est que ça amène tout ça Alors, mon projet, euh, en fait, il n'a pas changé hein, depuis ouais. le début. On, on dit assez qu'en repartant, on n'a plus la même idée qu'au départ. Ouais. J'ai eu juste plein de trucs pour, pour confirmer ouais. ce que ouais. je voulais faire. Donc, euh, ça va être plat du jour pour les ouvriers en semaine, le midi. Ouais. Et crêperie le week-end. Crêperie pur le week-end. Ouais. D'accord. Et ça se situe où euh, Calvados, centre Vire et Ville dieu les Poêles, à Saint-Sever. C'est un petit village passant, donc euh, je pense que c'est bien situé. Ouais. Et combien de euh, dames dans ce village, à peu près quoi. On a eu un regroupement, donc on est à 4500. Ah ouais, ouais, ouais, Donc il y a un petit réservoir qui est là, oui. Et tu es sur une route passagère. Ouais. Ouais. Bon, qui mène à Granville. Donc... Les gens qui vont à la plage, ils passent devant. Ok. Donc de ces trois jours, euh, -ce, toi, tu avais plutôt une activité bar avant, mm. bar et jeu. Hein, et euh, donc, euh, bah évidemment, tu vas initier la cuisine, parce que le jeu en lui-même, de ce que tu as expliqué, bah, il n'y a, pas, plus. Voilà, ça il a, pas a marché. plus. Ça n'a pas marché, parce que bah, les gens, ils venaient boire un café ou boire un, un, un jus de fruits, et puis ils restaient 4 heures en bon truc. C'est ça. ça hein, et que tu n'avais pas d'offre de, hein. de restauration. <rire> hein, C'est ça. ça. Donc, tu as passé trois jours à prendre des crêpes et des galettes. Moi, je ne t'apprends pas les menus du jour. Non, mais c'est bon, je vais me débrouiller. Ouais. J'ai vu, euh, vu ce que j'avais à voir. Et, euh, et euh, je n'ai jamais aussi bien mangé dans une formation qu'ici, hein, à Ça, préciser. Faut, faut, faut c'est quand même un petit plus. Il faut préciser la jante féminine qui vient après. Il est hors de question de ne pas goûter, de ne pas manger. Sinon, tu ne peux pas apprécier ah ben ce que tu fais. On est là pour ça. Enfin, ouais. voilà. Si on veut faire des crêpes, il faut les goûter ouais. et les manger. Oui, c'est clair. Ouais, tu n'as pas le choix. Ouais. Et lors de, de ces trois jours, qu'est-ce que tu retiens Que c'était très sympa, ouais. très agréable. Oui que je pense pas être toute seule, on n'a pas envie de partir. Est <rire> on gentil. est bien là, même s'il fait chaud. Ouais, il fait chaud ouais. euh, non, c'était super agréable. Puis ouais. à deux, c'est enfin, franchement, mmh. c'était ouais. au top. top. Mmh. Ouais. Enfin, à, voilà, trois, euh... à trois, avec toi, parce oui, que oui, un petit peu. <rire> <Ouais. rire> c'est une bonne tu chose. Tu n'as pas été inutile, non, non, c'est vrai. Contraire. Au contraire, j'ai même trouvé ma place à un moment. Je me suis vrai. dit, tiens, ça se trouve, je leur montrerai des trucs. <rire> et, et donc, est-ce qu'il ya des, des voilà des. De l'image que tu en avais, je poserai la même question après euh, euh, à notre collègue euh, G. Moi, on, voilà, on a décidé d'appeler G parce que j'arrive pas à dire son prénom. <rire> C'est comme numéro 7 dans le prisonnier. Et, et, et donc, euh, ouais, ce sera un peu des même, mêmes questions, effectivement. C'est est-ce qu'il y a des, de l'univers de la crêpe, de ce que tu en savais, parce que tu as, tu as une crêpière imbécile un chez toi et tu as commencé à à, à faire, faire des tourner. choses, à tourner, et est-ce qu'il y a des trucs que tu retiens auxquels tu n'avais pas pensé et Comment tu voyais entre la formation que tu avais imaginé, ce que tu as vécu là, et comment tu vois les choses euh, bah, Tourner, moi, pas. Enfin voilà, je me suis améliorée, j'ai eu la technique, ouais. comment faire, parce que c'est vrai que quand tu fais tout seul à la maison, ce n'est pas pareil, hein. ouais. tu n'as pas forcément le, le bon geste, donc euh, ça c'est utile. Et puis, euh, comment accommoder les restes, c'est un truc de, de fou, quoi. Ouais. Moi, je pensais jeter euh, si c'était pas vendu, donc, euh, ah, oui. donc ça, ouais, c'est super. Voilà. Et puis, un petit caramel au salé à tomber par terre. Ouais, on le dit pas. Enfin, pas à tomber par terre, en fait, à se baigner dedans. À se baigner dedans, <rire> c'est mignon. Donc, ton... L'ouverture, parce que c'est une histoire avec bah, de ça être, famille avec ça ton mari. très très proche, en fait, à la base, parce que j'ai arrêté de travailler le 9 mars. Donc euh, moi, ouais. je voulais ouvrir après la formation. En fait. Dans la foulée, quoi. Et, euh, et puis, il y a eu un petit virus qui s'est promené là-dedans. et ah bon euh, Et du coup, ça a un peu euh, planté les projets. Mais on est dedans. Et puis, ouais. on, voilà, donc quand même avec euh, tout ce qui est... Euh, Barrière sanitaire, machin, tout ça, ça va être compliqué. Donc, on, oui. on va peut-être attendre de, un ou deux mois. Oui, oui, pas de précipitation. Comme ça, je prends le temps pour acheter ce qu'il faut, le matériel, la vaisselle, tout Alors, ça. T'en préparer tes suggestions, des trucs comme voilà. ça. Ouais. Donc, je voulais mal, démarrer ça. plus tôt, mais au oui. final, voilà, c'est bien, je vais prendre le temps de. Ben, on dit toujours, euh, bon, évidemment, il y a des gens qui ont qui se sont retrouvés en mauvaise santé, certains ont perdu la vie, mais on dit toujours un bien pour un mal, donc, euh, ou un mal pour un bien plutôt. Donc ce qui fait que, oui, il ne faut peut-être pas se précipiter et puis euh, envisager les choses autrement. Quoi. Donc voilà, bah, moi je te remercie d'être passé par là. En tout cas. Ben, je te bien. remercie pour tous tes conseils et pour ton SAV j'espère ouais. euh, <rire> Oui, Oui, le SAV existe. <rire> <l> ex <rire> Donc euh, je te pardonne ta très mauvaise humeur et tout ça. Ah bah oui, ça, certainement. Ah oui, oui, parce qu'elle est très triste, cette femme <rire> En tout cas, merci d'être passé par là. Merci à toi. Et ben maintenant, euh, ben, c'est... Gérardine.. Gé... Gé? Tu Répète-moi encore une fois, s'il te plaît. Gérardine. Pourquoi j'arrive pas à dire Gérardine Gérard... Gérard... Gérardine. Gérardine. C'est ça Bravo. Gérardine. Oui, il faut le dire vite. Comme il faut tourner vite avec la pâte de sarrasin. Je te promets de m'entraîner si tu m'envoies des vidéos. <rire> bon alors toi, projet, d'où tu viens, euh, etc. Tu es normande aussi, tu viens de Normandie là. Je viens de Normandie, mais je suis pas de Normandie. Ouais. J'ai travaillé en ile de france pendant dix ans, après euh, en région Rhône-Alpes. Euh, donc euh, je suis débarqué en Normandie, mais euh, c'était pas pour les crêpes, ouais. euh, ni pour le calva, ni pour le cidre. <rire> pas pas issu de la restauration. Pas du tout. Venu ouais. du monde. Euh, de la communication, ouais. euh, avec euh, 20 ans d'ancienneté dans une boîte, ouais. et puis une envie de changer vraiment ouais. de mode de vie et, et de métier, pour euh, retrouver l'envie euh, de faire les choses pour soi, mmh. le plaisir, ouais. le plaisir de partager, le plaisir de donner des choses agréables à manger, <rire> par exemple. Ouais, est et, et, et pourquoi cette idée de la crêpe et de la galette alors c'est assez rigolo parce que je suis très gourmande, ouais. j'adore découvrir des recettes, j'adore découvrir des restaurants, j'ai des amis qui sont aussi très gourmands. Et donc j'ai découvert euh, des endroits et des crêperies vraiment très sympas, ça m'a inspirée. Et puis un jour avec une amie on s'était dit, euh, ça serait bien qu'on monte une histoire toutes les deux, qu'on qu travaille. Mm -hmm. Et elle me dit, écoute regarde, là on a mangé ensemble l'autre fois, bah, la crêperie est à vendre. Et alors je regarde, je regarde et puis ça me fait rêver et, et ça me fait vibrer. Et c'est là où j'ai vraiment contacté l'envie le de le faire. Et c'est là que je lui dis, bah, écoute, il euh, faut que je regarde tout de suite euh, comment, comment je deviens crépière. Ouais, ouais, ouais, et là, magique, je regarde sur Internet, je fais plusieurs sites. Et ben non, ce n'est pas sur Internet que j'ai trouvé pathique. Patrick, c'est oh. grâce à elle qui me dit, euh, écoute, moi j'ai mon ami, il me dit, tiens, regarde l'héroïque. Regarde sur le site, tu regardes si ça t'intéresse. J'ai fait ça dans la foutée, dans la foulée, j'étais vraiment dans une euh, mutation. Ouais, tu dans une vrai. marche en avant, Zé. Euh, ouais, alors j'ai vu, vu l'annonce de la crêperie, et je me suis imaginé là-dedans. Et je me suis imaginée, vraiment. Euh, ça m'a donné beaucoup de plaisir et de joie. Et, euh, et du coup, j'ai regardé ce que tu faisais. Mais ça ton a plu. ami, je, je, on n'a pas évoqué ça. Je ne pas, je l'ai pas formé. Tu l'as pas formé, non C'est quelqu'un qui. Euh, tu connais quelqu'un qui a quelqu regarder Qui voilà. connaît quelqu'un, qui te connaissait et qui avait fait la formation. Et qui ah oui, donc il y avait un tiers que j'avais formé. Que tu avais formé, tu avais fait un bouche à oreille, tu avais bonne réputation, hop hop hop. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Ah oui oh, C'est voilà. bien, disons. Vive YouTube quand même Hein enfin, ah, bah, attends, euh, si, on, si on fait un petit aparté, il euh, y, y a quelques rares petites décennies, euh, on n'avait pas tout ça dans truc. Aujourd'hui, tu es connu d'outre-Atlantique, tu as une son, Voilà, internet, tu en as bon usage ou euh, tu mets des conneries. Mais bon. bon, moi je mets des conneries aussi. Mais, euh... Et du coup, je t'ai écrit et là j'ai vu que tu avais tout un formulaire et puis je me suis lancé, j'ai dit bon, allez, je l'écris. Et comme j'avais en tête l'annonce de la crêperie qui était à vendre, c'était une petite crêperie traditionnelle dans un petit village très sympa. Et je me suis imaginée, et moi ce que j'aime en fait, c'est d'être dans un endroit où tu te sens bien, où c'est convivial, où c'est un petit écrin où tu n'as pas 50 000 tables, où les gens sourient, où tu as vraiment le partage, l'échange. Mm -hmm. Voilà, quelque chose de très, très sympa, convivial. Si en plus tu es dans un petit écrin de verdure où tu peux t'échapper être en terrasse et puis les pieds dans l'herbe, c'est encore mieux. Ouais, Donc bien voilà. Bien. Donc je me suis imaginée comme ça, et c'est comme ça que je me suis inscrite, et que j'ai écrit ma petite bafouille. Quelqu'un des bafouille tu t'es inscrit, mais euh, Dardar toi Dardar Motus. Oui. On s'est parlé avant ou pas On s'est parlé après. Après, après. Parce après ben, une... on a fait pareil. Toutes les deux, en fait, vous avez fait ça, parce que moi je parle toujours aux gens avant. <rire> C'est pour ça que j'ai <rire> remarqué. En fait, on s'est inscrit, on a payé et après, ouais. on s'est au téléphone. Non, mais cela s'explique, ça ne se faisait pas. Ouais. Je ne mettais pas les liens. Mais comme il y a eu euh, <rire> ce, cette pandémie qui était là, qui avait des gens à placer, mmh. d'accord Parce que vous n'êtes pas parmi les, les, les premières inscrites, il ah, y avait des gens les de points. mars, d'avril, etc. Mais qui, in fine, ne pouvaient pas se, se, se, se positionner comme ça. En fait, vous avez profité. Mais j'avais effectivement mis... Moi, je m'étais inscrite avant le, le Covid. Avant Moi, le je... Covid En, en fait, fait, je devais reviens. venir pour la formation du 17-18 mars. 14... Ah oui, voilà. toi, aussi, d'accord. Parce que j'étais à Rennes, chez des amis, et après, dans la foulée, je venais ici ça, en formation. Est cool. non, quoi, oui, toi, et oui. paf, le coup près, il le 16. Oui. Donc du coup, formation annulée. Oui, parce qu'il y avait le décès de ma maman juste avant. Oui, oui tu oui, voilà. avais décalé du oui, coup la formation. Décalé. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, là, là il y a une place de dispo, je m'inscris, je fais, je <rire> vais, c'est pour moi. Oui, <rire> la ça. synchronicité des ah. choses, paf, il faut que j'y aille. D'accord, ok. c'était pendant. Donc. Alors maintenant, j'ai enlevé tout lien, bien. donc tous ceux qui écoutent ça, ils, ils, sont, peuvent... obligés non, ils sont obligés d'appeler. Voilà, parce que je suis un, un peu sélectif sur les personnes pas sur euh, plus sur ce qu'ils sont, ce qui me laisse transpirer. Euh, voilà, moi je passe trois jours avec des gens. Vous avez remarqué que c'est euh, très cartésien ici, vous voyez, donc euh, faut être solide quand même. Hein Parce que moi, je un, oui, il faut te supporter, c'est sûr. Je suis un intellectuel, j'ai <rire> <avoir> Tu <souvent. rire> oh, es, es vachement dur. Ah ben, je suis dur, je suis voilà. dur. Tu es, euh, es exigeant. Il n'y a, a que les femmes que je frappe pas à coup de spatule. Ah, bon, on a de la non, chance. On n'a pas non. vu parce qu'il n'y avait pas d'homme avec nous. Mais... Bah, C'est surtout qu'il y avait la police qui tournait, donc je pourrais... <rire> Non, mais de quoi être tout à fait sérieux. Et donc, euh, tu t es, t es arrivé là. Et ton projet euh, que tu penses initialement, petite crêperie, machin, bah, qu'est-ce qui va bah, devenir bah Déjà, en fait, après, j'ai réfléchi parce que j'ai regardé un peu mieux l'annonce. J'ai vu que c'était un endroit qui tournait super bien, chiffre d'affaires quand même assez élevé pour le coin. Et je me suis dit, euh, je ne jamais aussi bien. Et bon, la seule amplitude que j'avais pour faire un chiffre d'affaires plus important, c'était d'ouvrir plus. Oui. Mais quel intérêt ah, Donc je me suis dit, non, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Et puis le Covid est tombé. Et c'est là que je me suis dit, ah, eh ben, il ne faudrait peut-être pas avoir un lieu, euh, déjà, où tu as un loyer à payer, etc., etc. Et puis avec mon ami, on discutait, on aime bien les tiny house. Et il me fait, tu devrais faire une tiny crêperie, ça marcherait tonnerre. tonnerre. Moi, je te la fabrique. Oui, carrément. Je vais suivre ça, moi. Alors, est-ce que je vais aller vers ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me conforte, c'est que j'avais la pétoche quand je suis arrivée parce que tourner des crêpes sur des sur mmh. billiques, je ne savais pas faire. Que jusqu'à tout à l'heure, je n'avais pas chopé le truc pour les galettes de sarrasin. le sarrasin, parce que les crêpes, très bien, c'est... Moi, et... ouais, c'est l'inverse. Oui, toi, c'était l'inverse. Mais il faut quand même expliquer Moi, je crois que quand même quand je parle d'un fameux déclic, parce qu'après, ça dépend des personnes et tout, c'est quand tu te mets, comme on dit, martel en tête un truc, alors que qu'est-ce que l'on a fait Rien le fait que je lui rajoute, je dis, tiens, j'ai une idée, je rajoute trois fois mais, mais une demi-poignée de sarrasin que je tourne, ce ne change strictement rien et se met à tourner. Comme... Non, mais parce que j'ai mieux chopé le geste, j'ai mieux compris, parce qu'effectivement, moi, je, laissais, je restais toujours au milieu, je décalais pas. Oui, Non mais tu es en train de dire que c'est de ma faute de ne pas t'avoir fait repérer ça plus tôt. Non, parce que... pas du tout, <rire> pas du tout parce que tu me l'avais dit. Oui. oui. Mais ah, j'étais euh, un, peu, un peu bloquée dans ma tête... Oh, c'est marrant, et, et à, chaque fois, à chaque fois que tu que avais l'impression de rater, qui pour moi n'est pas raté, hein, euh, ce qui est marrant c'est que tu, tu la regardes et elle ouvre la bouche, et tu te dis qu'elle fait le je poisson pas, rouge, Elle fait la, <rire> ouais, la carpe, et je dis, ah, bon, bah, on va <rire> révisiter ça. Donc, euh, maintenant que, maintenant que bah, voilà, la formation elle est finie, il faut s'entraîner, il faut faire des mmh. choses, et puis euh, peut-être voir avec, euh, avec le, le, le bon, euh, comment il s'appelle déjà L'homme de ta vie là, je confonds. Va, Vania. Va ouais, avec Vania un petit peu comment tout ça, ça va se danser là. Bah oui. Faut qu'il te montre les plans de la, la tiny là. <rire> non mais bien. bon voilà, ce qui peut être sympa, c'est peut-être faire de la vente à emporter et puis de d'être itinérant, c'est-à-dire d'avoir de, peut-être deux plaques juste dans une voiture et puis. Euh, et bah puis s'installer oui. chez, euh, chez Pierre-Paul Jacques. Bah, hein, tru... C'est chez... trouver. C'est trouver. D'abord, il peut y avoir les événements. Elle, mais d'autant plus que toi, tu, tu connais ça aussi. Et puis, euh, bah, peut-être aussi que. Bah, alors, c'est toujours compliqué de, de démarcher. Euh, avec des communes, parce qu'il euh, faut que le conseil municipal se réunisse et et, coupins, et puis que tout le monde court là-dessus. Et que là où on va t'accueillir à bras ouverts, c'est qu'en général, il n'y a rien, mais rien de rien et qu'il n'y aura jamais rien non plus, parce que ça, ça dort de trop. Et, et, mais par contre, il y a peut-être aussi de, des événements à créer qui peuvent être aussi par un accueil euh, d'une entreprise qui est à caractère privé, qui lui, euh, voilà, il te dit, bah, mettez-vous là, moi je veux bien que vous organisiez une soirée Conte des légende sur mon grand parking, et puis euh, tu vas raconter l'histoire Non mais ça, Conte des puis... légende, c'est pour toi, c'est pas pour moi là, si, tu l'invites mais... <rire> <rire> Oh, tu vas va être content. Ça. Ah oui, mais ben non, mais Vania, voilà, Vania, si tu m'écoutes, voilà ton futur métier, tu deviens conteur, il y a des formations pour ça. Et puis, euh, et puis bah, ta belle, elle fera des crêpes et des galets de saucisses. Et puis tout le monde sera content. Voilà. Ah des galets de saucisses ça tomber par terre quand même. Ce ah bah ben, oui, ah, ce midi, on a mangé ça à l'assiette. Elles étaient quand même pas ouais. mal. C'est bien, hein? C'est bon d'être vivant, moi j'aime ai, bien dire ça. Alors il faut en profiter. Ah, et les grincheux, les grincheux, ils peuvent pas venir chez moi. Voilà, <rire> <c 'est bien. rire> bon, ben bah, moi, il va me rester à vous remercier. Moi, ajouter autre chose parce que euh, j'ai fait six jours d'affilée pour rattraper un petit peu le sure. temps perdu. C'est un peu fatigant. Je m'aperçois que je, je prends un petit peu de bouteille mais des euh, bah, euh, bouteilles. <rire> on a fait aussi de la bouteille avec nos voisins hier. On a, on a fait un petit apéro dînatoire. C'était très bien, ça a permis de faire des petites choses, des croquants, des samoussas, etc. Eh et bien, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Comme je le dis, et puis vous savez me le rappeler parce que je le claironne tout le temps, ben mon SAV, il reste ouvert. Le SAV, c'est quoi ben, On peut m'envoyer un mail, on m'appelle directement. Et puis, même si je n'ai pas une réponse immédiate, ça demande un peu de réflexion là-haut dans ma boîte à neurones, j'apporte toujours une réponse. Et puis, voilà. Par contre, il faut se lancer, il ne faut jamais hésiter parce qu'on n'a qu'une vie. Et puis que par contre, si on fait des choses raisonnables, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Moi, je dis toujours faire bon. C'est le principe. C'est le principal. Et puis, euh, faire simple, surtout. Faire simple. Et c'est quoi ta devise Le sarrasin ah. Seul le sarrasin sauvera le genre humain. Voilà. J'en ai une autre, mais elle est un petit peu plus triviale. Elle est un <rire> peu plus crue. Hein quoi qu'il arrive, on ne fera pas un paf, donc vas-y <rire> Merci à toutes les deux, bon retour, et puis, euh, et puis à, à bientôt. Alors je vais vous envoyer vos attestations, le livret, la, la petite méthode, vous l'avez déjà dans vos mails. Et puis euh, merci mille fois. Et merci à toi. Merci à toi. Ben voilà. C'est le mot de la fin. Euh. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette.